C'est la troisième vidéo de cette série de 100 vidéos que j'ai promis sur ce site sur le thème de la timidité. Alors, j'ai choisi de la tourner à côté d'une source parce qu'on va s'interroger à la source de la timidité. Quelle est l'origine de la timidité Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que la timidité est génétique Est-ce qu'on peut dire que nous naissons timides Eh bien, la réponse, c'est non. Il y a eu pas mal d'études sur le sujet et on peut tout au plus affirmer que 10 à 20% des enfants ont un profil neurochimique un peu plus sensible, donc un peu plus vulnérable à l'émotion, mais ça n'explique en aucun cas le fait qu'un enfant ou un autre développe une timidité de caractère. Donc on ne naît pas timide. Un deuxième facteur, c'est le facteur culturel. Par exemple, on va observer que dans certains pays, en Asie, au Japon par exemple, les gens sont davantage timides, c'est culturel. Il y a un, un respect de l'autorité, un culte de l'humilité dans, dans ce type de pays qui fait que le comportement de type timide est davantage observé. A l'inverse, dans des pays comme les États-Unis, on observe qu'il y a moins de gens qui se comportent de manière timide. Ça, c'est culturel. Mais ce facteur culturel n'explique encore une fois absolument pas pourquoi une personne ou une autre va développer véritablement une timidité de caractère. Donc d'où vient la timidité Est-ce qu'elle vient d'un traumatisme, par exemple Oui, c'est vrai. Un traumatisme vécu dans, souvent dans l'enfance ou dans l'adolescence peut expliquer qu'une personne va basculer dans une timidité qui est parfois très aiguë, parfois très douloureuse, euh, en effet. Par exemple, si à l'école, quand vous êtes enfant, adolescent, vous vivez une humiliation devant toute la classe, effectivement, le fait de vivre une humiliation, ça peut conduire la personne à s'inhiber totalement et rentrer dans une forme de timidité qui peut avoir un effet boule de neige. Donc c'est vrai que le traumatisme peut avoir un impact. Mais dans la plupart des cas, c'est des choses beaucoup plus anodines qui vont expliquer qu'on devient timide. La timidité va davantage prendre racine dans l'enfance, à travers des interactions où l'enfant va pouvoir se sentir humilié, Il va falloir se sentir rejeté dans son élan de communication par exemple. Alors, humilié, vous allez dire, c'est peut-être un, un grand mot, mais euh, un enfant, vous savez, peut très vite ressentir ce sentiment d'humiliation, ce sentiment de rejet, quand, quand l'enfant a un... un vous voyez des scènes comme ça tous les jours, dans les familles, dans les écoles, un enfant a un élan de communication vers les adultes ou vers ses compères et il se fait rabrouer, il se fait mettre de côté, euh, euh, voire on se moque un peu de lui, on a un petit sourire, euh, on, on ne le prend pas au sérieux quelque part et ça va générer chez lui, ça peut générer chez lui, peut-être pas euh, si, si cette situation se produit une seule fois, c'est sans doute insuffisant, mais si elle se produit deux ou trois fois et, ou, ou à répétition, eh bien, l'enfant va pouvoir se dire que lorsqu'il a un élan de communication, ça ne donne pas des résultats très favorables, il, il, se sent, il est rejeté, euh, il est pas, euh, ça ne produit pas une situation agréable pour lui. À ce moment-là, l'enfant peut décider de développer inconsciemment, hein, la plupart du temps c'est tout à fait inconscient à ce moment-là, l'enfant va développer une stratégie de timidité. Voilà, dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien détailler un petit peu avec vous les systèmes parentaux qui font que on a plus ou moins de chances de voir développer la timidité chez l'enfant. Mais aujourd'hui je voulais déjà commencer par balayer avec vous les principaux paramètres à l'origine de la timidité. Donc vous m'avez bien compris la timidité n'est pas génétique, on n'est pas timide de naissance. Il y a un petit facteur culturel qui explique des variations mais qui n'explique absolument pas pourquoi un individu plutôt qu'un autre va développer véritablement une timidité de caractère. Le traumatisme peut avoir un impact. C'est vrai qu'un événement traumatique peut nous plonger dans la timidité. Mais la plupart du temps, c'est simplement les petites interactions qui peuvent paraître banales, mais où l'enfant ou l'adolescent se sent humilié, qui vont faire que, inconsciemment la plupart du temps, eh bien il va développer une stratégie d'inhibition, il va préférer rester en retrait du social plutôt que de reprendre le risque de, de s'exposer.